Hugo fait un ASMR avec les mentos. Voilà. Oh le bruit que ça fait sur le micro, j'imagine un gros Voilà. Ah, Nartax qui commente. Putain. Ouf Oh la chasse J'ai vomi deux fois aujourd'hui J'ai la diarrhée Du coup, on va... On va faire un nouveau challenge, ça s'appellera les... Raviolis Rocket League. Je vais essayer de manger en même temps des raviolis. Ah, putain Ah, putain On m'envoie des messages. Attends, Morca qui a dit... Pouillé, gars Ah, très bien, je suis désormais tout seul. Très bien. Je pense que je vais pas rester longtemps. Voilà, bon bah du coup je vais quitter. Hein. Salut Voké Dites bonsoir Voké Le petit Voké est là. Il est là pour euh, aider aussi à travailler ensemble avec Nartax pour travailler Modo. S'il y a des engueulades. Ouais, c'est ça, moi, je lui casse la gueule à l'autre modo. <rire> non, je veux pas perdre mes deux modos, chérie. 10 euros sur Bon On se patra après ma diarrhée. Allez, OK, AV1 sur Dust. Attends, une minute, j'ai la chiasse. Non, tu le à ton avantage, tu le feras glisser. On dirait euh, que je suis un boss de Isaac. <rire> le caca, c'est pas sympa. Mmh, le caca, c'est délicieux. Mais ça me plaît. Vous êtes dégoûtant, Paul. Mais ça me plaît. Mais ça me plaît. Oui, bonsoir. <rire> Comment ça va Hugo Bah très bien et toi Croca Ça va, ça va. Donc si vous voulez, voici Croca, peut-être le prochain. <rire> Respecte <-moi. rire> et respecte-moi T'as pas entendu ce que je viens de dire au début, tu, je croyais que tu te disais Oh mais ça va Croca, ça va bien encore <rire> ah, J'ai l'ignoré <rire> hey Vic, ramène-toi hein. <rire> Vic, bouge tes fesses ah ouais, je, je lance des calls comme ça. Ah, euh, la... C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. <rire> Sauf que quand t'étais mauvais à la base... Donc... <rire> ah ça y a eu Lorix au but. Oh, pardon. Ah, dommage, ah, dommage pour la, la ligne droite. Dommage que le PC de Marco fonde. <rire> On sort la carte mère qui fait ouille. <rire> à chaque fois qu'on marque un but, le PC de Marco explose autant. Vas-y PC de Marco, résiste tu <rire> existes. Prouve que <t> t'es <rire> pas mort. Je retente euh, le truc. Le joueur Morca qui a tenté de... Oh, Morca Oh, oh putain. Morca Pourquoi tu glisses <rire> T'as mis, des... mis du savon sous tes pneus Mais ouais, mais a un truc, c'est est en train de passer... De... Oh là là, cette coopération de folie Il n'y a même Le pas, a même de pas eu de pâtes décessives, je tiens à dire. Je vois pas où est la coop. Il y a juste Marco par terre et oh moi au dessus. je t'ai poussé Je <rire> t'ai poussé, poussé avec mes mains Moi, j'ai regardé l'action, donc avant y ce moment-là. Au <rire> passage, si vous voulez un, un doc à votre mitzvah, <rire> il commence à parler de <rire> Putain Ah oh bah Marco qui a craché <rire> Je le savais il était trop. Ah, passa Zinedine. Passa Zinedine. Il pas ça Zinedine <rire> Pas ça Zinedine Pas ça le puce <plus rire> de Marco, pas ça Pas vrai tout ce que tu as fait. Pas ça Zinedine Pas après tout ce que tu as fait Bon bah ce sera un échec hein on va marcher. Vite marche Hugo Putain mais, mais je suis très loin hein. Tu me dis ça à la dernière seconde alors qu'elle est en l'air De toute façon si on a perdu c'est de la faute à Marco <rire> Oh, mais mon gros cœur! <rire> oh, presque. Oh, mais ah, voilà! Et hey, ça, c'est de la faute à Marco, hein, moi je l'ai dit. <rire> c'est quoi, c'est des. Euh, on dirait que t'as fait de la peinture avec. Euh... Le fond? Ouais. Le fond blanc? On l'appelle Bob Ross. Bob après, Ross, c'est le seul mec ouais. qui arrive quand même à faire des vues après être mort. Bah normal c'est des re-hyploades. C'est un ce que je dire. Ah Bob Ross de l'autre là il est en train de lâcher 2-3 peintures. <rire> et il a plus de bouivores et de dons que moi. Sur Bob Ross de l'autre là tu sais, il frotte son, son pinceau contre le mur hein, pendant tout le long de sa journée. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pourquoi il y a un fantôme qui a lâché un dab quand t'as marqué <rire> C'est moi. Le profil de chien, mais qu'est-ce que de... tu <rire> fais <rire> oh, fils on de ça, chien qu'est-ce que je fais <rire> on s en s en fait que je me fais insulter Laisse ta communauté être le héros de ce live Parce que c'est la semaine live et tout le monde peut devenir un héros Pour devenir un héros, follow Hugo. <rire> et fais des dons. Et là 500€ quoi Pour l'instant on est à 250€ de dons pour pousser le marteau ah, La prochaine étape ce sera les 5000 On jouera en faisant un Let's Play live exclusif sur le jeu Star Trek A 5000 abonnés, oh non <rire> A Rires t'as l'air heureux au début, et après, quand j'ai entendu la suite de la phrase, ouais, j'ai entendu, entendu Star Trek. Je me suis dit, ah, mais tu je le jeu quoi. Ouais, j'ai failli la taper. Merci. Oh, cette coopération! Je sais pas si j'aurais pu l'avoir quand même. Oh, oh, oh, tu marques en plus. Oh, l'amitié! <rire> oh, il va marquer là. Mais non, ces bâtards, ils sont peut-être plus amis que nous, on est amis. <rire> ils ont encore plus d'amitié que on l'espère. Oh, Fais chier. Sont des vrais amis. Oh, notre amitié pas trop y croire. Oh, je nous ai sauvés. On l'a sauvé notre amitié. Vas-y, go, crois en notre amitié. Oh, merde. Ouais. Yes, T'as cru en notre amitié. Toi ça, c'est notre amitié qui revient en flèche. <rire> si j'avais proposé de m'épouser, Hugo. <rire> Mais Hugo, dis-moi, avant, tu n'avais pas acheté GTA sur PC ah mais oui c'est vrai Allez on va tenter de faire un stun de montage. Par exemple, cette rembarre euh, je vais la taper et peut-être m'envoler. Oh une petite pack flip Oh là là là Merde, l'arrivée <rire> Ouh Merde le poteau Qu'est-ce que c'est cette merde comparée à la mienne <rire> Tu veux pas test, moi je peux aller dans tout terrain. Merde de... j'ai fait une cascade <rire> et j'ai ouais, attiré ouais. debout Et moi j'ai une cylindre arrière. toi est-ce que tu pourras en faire autant Ouais, regarde, attends. Déjà il y a un panneau qui... Attends, une minute, il y a un panneau qui m'a bloqué. Attends, je recommence. <rire> regarde, tu es prêt Vic Tu es prêt Je suis prêt. Aïe <rire> Voilà, ça s'est pété la gueule. Ça fait le malin mais ça se pète la gueule. Je vais te tuer. Ah non Il faut que je m'échappe. Vite je vais t'attraper. Fais gaffe à tes pneus. Ah Les pneus, tu les as touchés Les gars, je les ai même pas touchés, ils s'arrêtaient la gueule. C'est la manette. Tu peux venir aussi voir directement chez moi, il y a une chambre d'amis Hugo. C'est à Fouras. Et oui, c'est pas Hugo. Fouras. Je tiens à préciser. Euh, oui. Déjà, tu balances mon adresse, bon ça, ça me gêne pas. Mais de deux, tu dis Fouras, fils de pute. Non, j'ai dit Fouras. Ouais, ouais, moi j'ai entendu Hugo. Oui, mais j'ai dit Fouras la première, et après la seconde, j'ai dit Fouras pour pas dire.. Euh... Pour pas dire que les gens, il faut pas dire comme ça. Ah oh bon, bon, voilà. Et ça, c'est ta faute, Hugo. <rire> putain. qu'on est en train de vivre, c'est ta faute. <rire> bon, bon, ça tu va. Tu m'es déstabilisé dans ma vie. Ah, oh, la première personne, c'est horrible. J'ouvre le coffre, Hugo. Attention. Ah, putain, as une... en plus, t'as une animation où tu ouvres le coffre, mais. Oh, t'as un revolver en or. Putain, le salaud. J'ai tiré en hey, plein cœur. Ça, c'est pour tout à l'heure. Connard. Ya. Ya. Ya. Ya. Sur ce, bonne soirée.